Monsieur Bernalicis, où il est Monsieur Bernalicis Il est en visio, mais je ne vois pas. Monsieur Bernalicis, il est parti. Il est à la ferme. Bon. Bon, ben, je voulais lui dire à quel point il, il m'avait manqué à quel point je le retrouve identique. Le temps n'a pas d'emprise de, sur lui. Il est toujours dans la même fraîcheur et dans la même verdeur et, et il me dit que j'ai déconné. Déconné Il y a aussi un deuxième enseignement que l'on peut voir dans cette séquence, c'est que, euh, eh ben écoutez, vous savez visiblement lutter contre la pandémie sans le passe vaccinal. Bravo. C'est pas faute de vous l'avoir dit pendant des mois que c'était possible de faire différemment, sans avoir de restrictions de liberté comme vous avez euh, pu le faire. On vous avait même expliqué qu'il fallait plutôt avoir des stratégies d'aller vers, de cibler pour les doses de rappel, pour les doses de vaccination, euh, ne pas contraindre, vous y venez, c'est bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une campagne présidentielle entre les deux et que vous aviez, vous aviez besoin de quelques électrices et électeurs et qu'il vous en manquait Est-ce que mon opposition au, au, au Rassemblement national, aux Émouriens, enfin à l'extrême droite en réalité, euh, elle, est, elle est totale et elle est complète mmh. Donc je ne leur conteste pas le fait d'avoir été élu, de siéger, de prendre la parole dans le micro, etc. Mais moi, il ne faut pas trop m'en demander.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 les programmations du ministère de l'Intérieur, ou pour être plus précis, nous allons voter contre. Car dans loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a orientation et ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir quelle est l'orientation donnée au ministère de l'Intérieur pour les cinq prochaines années. Si que si on devait faire des slogans pour remettre les choses dans l'ordre,